Bonjour, vous êtes intéressé par la série STMG mais vous ne savez pas si c'est fait pour vous Alors ne bougez pas, nous sommes professeurs d'éco-gestion et en 3 minutes, nous vous expliquons. Alors STMG, ça veut dire Science et Technologie du Management et de la Gestion. C'est une filière de la voie technologique. Alors ça veut dire que ça vous prépare à un bac qui ressemble beaucoup au bac général mais avec un enseignement ancré sur des choses concrètes. En STMG, le concret, c'est le quotidien de la gestion des organisations. Une organisation, qu'est-ce que c'est C'est une entreprise, une association ou une administration. Et la gestion, c'est la manière de les faire fonctionner efficacement. On est donc au cœur du monde économique et du quotidien de plein de gens dans les entreprises. Difficile de faire plus concret Au programme, on va retrouver des matières générales, le français, puis la philosophie, l'histoire-géographie, les mathématiques, des langues vivantes, de l'EPS. Et puis, on va avoir des matières dites de spécialité, le droit et l'économie, pour comprendre les mécanismes dans lesquels évoluent les organisations et les règles qu'elles doivent suivre. Ensuite, le management, pourquoi et comment on prend des décisions dans les organisations. Et enfin, les sciences de gestion. C'est la manière dont on applique concrètement les décisions pour faire fonctionner ces organisations. En terminale, on peut choisir parmi quatre enseignements spécifiques. Gestion finance, si on aime la comptabilité et la gestion financière. Mercatique, si on aime concevoir des produits en phase avec ses clients. Ressources humaines et communication, si on aime recruter, former et améliorer l'image de l'entreprise. Système d'information de gestion, si on veut se pencher sur les ordinateurs et les programmes dont dépendent les organisations. Dans les enseignements technologiques, on n'explique pas des concepts pour les appliquer ensuite. On fait tout l'inverse. On part d'exemples qu'on observe, qu'on décortique, qu'on analyse, et puis on arrive au concept à la fin. Du coup, tout est beaucoup plus concret. En prime, les élèves travaillent beaucoup en équipe avec des projets à mener à partir d'exemples réels. Après la STMG, c'est facile de poursuivre ses études. On peut se spécialiser dans la gestion ou bien aller étudier dans les domaines qui s'y rattachent. C'est aussi une bonne base si l'on veut créer sa propre entreprise. On peut s'orienter vers des études plus ou moins longues, comme des BTS, des bachelors, des BUT ou encore des licences professionnelles. On peut même envisager des filières préparatoires aux grandes écoles. Alors en résumé, si vous vous intéressez au monde économique, si vous avez de la curiosité et de l'autonomie avec un niveau correct à l'écrit et un peu de culture générale, la série STMG est faite pour vous